Donc Batman, Batman de Danny Elfman, il a été très compliqué à commencer celui-là parce que bah, c'est peut-être celui que j'écoute le moins. J'ai abouti à deux grands points. Euh, un... Niveau harmonie et deux niveaux, euh, je sais pas, on va dire euh, orchestration ou mélodie entre guillemets. En ce qui concerne les phases vraiment d'action, j'ai remarqué dans Batman que souvent c'était euh, pas mal de petits, euh, de petites briques à droite à gauche sur euh, tel instrument, tel instrument qui se répondait, euh, des vraiment des trucs très segmentés. Donc euh, bon, j'en parle à la fin. Et puis après, c'est surtout l'harmonie qui, qui, qui évoque euh, Elfman. Il euh, y a deux trucs principaux, c'est un, les gammes par ton, donc euh, on monte une gamme ton par ton, Do, Ré, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La dièse, etc., plutôt que Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Pas mal d'accords, euh, ouais, il y a des accords augmentés aussi, puis après c'est les. C'est euh, toujours pareil, les, les, ce genre de d'enchaînement de, euh, harmonique euh, typique avec des, des enchaînements à la tierce ou alors euh, à la carte augmentée. Là, des petits rythmes, des petits rythmes. Là, on a des réponses. Par exemple, voilà, typique, ça, avec des, des, des, des, des, une harmonie typique. Avec des rapports de ton. Ça crée des parallélismes euh, qui sont bah, assez particuliers, assez typiques, je trouve. Et je suis assez content d'être retombé dessus, en fait. <musique> Alors là, on entend bien la harpe qui joue une gamme par ton. Je la retrouve dans FS Studio. Vous entendez Ça, c'est une gamme par ton, par exemple. Ouais. Donc, directement, hop là, Elfman. Alors ça, c'est euh, des glissendos euh, glissendo de violon. Euh, et en plus, ils sont dissonants, ceux-là, attendez. Pareil quand on a la, la, les ennemis qui sortent de la forêt. Ouais, le xylophone aussi, on l'entend de temps en temps dans, dans Batman, ce qui donne cette couleur un petit peu grotesque et clownesque. Bon, bah, CF, notre, notre émission partoche sur Batman, hein, avec euh, point de synchro. Donc là, on reprend le motif euh, du tout départ. Et j'ai ajouté des euh, pizzicatos de cordes. Voilà, je vais le montrer ici. Et là, ah oui. C'est complètement une gamme parton et bah ça nous rappelle le petit Elfman. Alors ici, on est sur le thème principal, j'ai essayé de, de trouver une mélodie qui pourrait évoquer un peu Batman, donc j'ai essayé de retrouver les fils du thème principal de Batman, euh, tout en, voilà, en, en inventant une autre mélodie, parce que sinon c'est triché. Donc on a, on a ça, du coup. Et puis les contrechants derrière, bien sûr. Aux trompettes, notamment. Et puis les accords, évidemment. Hein, je remets un petit peu ce qui évoque l'enchaînement le, d'accords du thème de Batman. Et bien là, par exemple, on a deux accords majeurs. Ils sont euh, tous les deux espacés d'un triton. Euh, donc ça, ça donne ça. Après, euh, la suite aussi qui est typique d'Elfman. Voilà, après on arrive sur euh, la bataille pure et dure où ça se castagne, et euh, là on a les fameux euh, segments, les trucs très segmentés, euh, on a un petit motif au piano, puis après il y a machin qui répond. Je vais plutôt montrer la partition, ce sera peut-être plus clair. <musique> Voilà, là on voit bien, on a, voilà, triolet euh, ici, donc avec tous les, tous les cuivres là, puis après les bois répondent, retriolet, les bois répondent, euh, là ils jouent des accords, là on a deux interventions ici, boum, il euh, y a peut-être d'autres trucs en plus en bas, non, voilà, là ça change, euh, on a les basses aussi qui jouent ça, réponse ici, bref, vous avez un, un peu le principe, donc qu'est-ce que ça donne sur la musique Encore une fois, assez souvent des... Ouais, C'est cette harmonie un peu euh, étrange. On s'attendrait pas à ça, par exemple. Euh, le xylophone, il intervient là, après, je crois. Attendez. Et puis, euh, et puis vous entendez les corps pop, pop pop pop pop pop derrière, les trompettes qui répondent, les corps voilà ce qu'ils jouent, tap tap tap... <musique> Un accord. Bon, maintenant parlons des vraies choses. Qu'est-ce qu'on entend après, là Non, mais franchement, franchement, si ça, ça fait pas Batman d'Elfman, ça, ça, ça, là. Écoutez un petit peu ce que ça donne, là, voilà. Le truc très dessin animé, eh ben, d'ailleurs, ça, on l'a dans le générique des Simpsons aussi, carrément, de Elfman. Euh, J'aime bien ce petit passage qui fait un peu, euh, je sais pas, je sais pas si ça fait Elfman, mais en tout cas, je trouve que ça, ça marche bien dans le, dans le contexte. Et après, typique d'Elfman, alors peut-être pas forcément de Batman, quoique il y a euh, euh, Into Mystery ou un truc comme ça, un, un des morceaux de Batman qui, qui, qui, qui s'appelle comme ça, qui ressemble un peu à ce, ce genre d'orchestration. Les chœurs, évidemment, qui rentrent en jeu. Les corps, déjà. Qu'est-ce qu'ils jouent Ils jouent un ostinato. Les chœurs jouent quoi Enfin, chantent quoi Bien sûr, on a du xylo. Et le total. c'est tout ça, hein. on a des martèlements à chaque début de mesure, on a le motif des corps, on a euh, le motif, ah bah oui les arpèges de, de violon que je vous ai pas fait entendre, et puis bah, les chœurs les en dessous, et le xylophone. Euh, ça débouche sur un passage qui marche plutôt bien niveau Elfman. oui voilà c'est ce motif là avec les, les demi-tons. là. Ouais j'en ai pas parlé mais on a du piano aussi, hein. souvent là, là par exemple il fait cet ostinato. Avec des notes, toujours des, des petites notes qui... Qui surprennent un peu, je trouve L'accord du thème de Batman C'est les accords du, de la fin du thème de Batman Écoutez l'intro de Batman, vous saurez de quoi je parle Voilà, donc, euh, bon... Euh, Assez content que les gens aient dit que ça évoquait euh, quand même euh, un peu Elfman. Franchement, pour un truc que je connais pas trop, euh, je suis content. Mais euh, ça a été euh, super compliqué euh, à mettre en place, et évidemment que ça, ça marche pas avec le style d'Avengers, quoi. et ben, bah, on passe au dernier, la, le petit bonus que je ne comptais pas faire au départ, enfin la version de Zimmer, euh, Dark Knight.